Doun t'ilouché tilouche, saventoun des mégadics et je me vielle. T'y dis beau et à cause qu'il n'a fa crava. Il code que gadick estir mal et batare bava. Quel est la gino de tir. Gadikie va polku batinde al de ou va vegunga karvol gulanira dendalint Gutitishkar a rajin va Gaddikie alpoma Karvol kaxe la ju batlize. batliz -e da karvol dendalint lanir Kiren in va tawamidux kalizir Ise koeon divlujar sa midoura, gadikye va tilmu al levmadar, aze ikaon va tawa al plekur. Ine arse di kiafe. Dere kan furuza pa midur. Toulon va nerba midur. Vafuruzinda di sukeljay. Di kiafe va milunt al gabeyar. Et Kraba, il ne va j'en t'y cou t'appelé cou midour. Et Krovgafa, et quoi que voir ça, midour. Bah, tu t'appelé cou à crier, cou rouléja. Bah, oui, ne va pas. Donne-le, tout la vie à oué t'es sombre.